On est très très fiers de, de, de nos Roms, de notre terroir, de notre culture, de notre savoir-faire, de, des hommes et des femmes qui y contribuent. C'est vraiment indispensable de le faire savoir, le véhiculer, de le communiquer au monde entier. Et, et, et chez Bologne, on s'y attache tous les jours. It's a collection of five islands we've learned a lot of the history we've been around a lot of distilleries and I think with tourism it's a great way to actually bring people in onto the island through the uh, mechanics of visiting distilleries and tasting rum. C'est 32 nationalités différentes, 130 personnes, c'est autant de personnes qui vont faire rayonner la destination Guadeloupe de par le monde. Et nos spirituels sont l'une de nos meilleures vitrines. Et on se rend bien compte de, de tout le potentiel que nous avons attiré de, de ce spiritourisme euh, et, et de tous les atouts que la destination Guadeloupe a en, en sa possession.